Good morning. Alayden, je serai aujourd'hui le Lonichmat Avram Mordechai Benitrag, Befani בן Ben Fortuna, ma salu Khitna et Vorabatester. Si vous souhaitez vous aussi dîner prochaine étude de dimanche, contactez le 5 minutes Eternal Nose et je m'en serai. Tovot. Veiktetz mishnadal et ha musivet ishto Khnvnit o shemina apotropa. Ari ze meshbi'a kol zman ve al Exactement. Et on démarre à partir de notre Mishnah, pour les je crois, trois prochaines Mishnahiottes à peu près. On va parler des différentes situations où le mari pourrait soupçonner sa femme de ne pas avoir géré ses biens comme il se doit, ou on peut aussi parler de divorce, ou même qu'elle est devenue veuve, que maintenant la femme, elle va venir récupérer sa Ktouba chez le mari ou chez les héritiers, et puis on voudrait la faire jurer que qu'elle n'a pas déjà reçu une fois pas, qu'elle n'a pas reçu des biens que le mari lui aurait laissés auparavant. Vous savez, on va avoir toutes sortes de situations comme ça, de soupçons. Est-ce qu'on pourra faire jurer ou non la femme Et on commence avec d'abord un cas relativement facile. Moshib batishto Khenvanit, celui qui va littéralement installer, qui va donc déléguer sa femme pour être chenvanit épicière. Genre je lui ouvre une épicerie, elle elle s'occupe de vendre, moi j'amène les produits, elle, elle les vend. Ou encore, Oshemina Apotropha, ou encore qu'elle a nommé Apotrophos, un hein. apotrophos c'est un tuteur. Soit, moi je voyage beaucoup, je suis partagé entre Israël, la France, l'Amérique, je sais pas quoi, le Sénégal, et là-bas je suis des fois, je passe trois mois ici, quatre mois ici, et donc quand je suis pas là, je laisse ma femme gérer, je laisse, j'ai même plusieurs femmes, une dans chaque pays, je les laisse gérer mes biens, je les nomme Apotrophos, apotropha D'accord Tuteur. Alors, maintenant, il y a une alakha que... Le mari sera en droit de la faire jurer quand il veut. Parce qu'en fait, c'est une alakha qu'on avait appris dans ma de Shvot il y a bien longtemps déjà, qu'en fait, deux associés ou un patron et son employé ont la possibilité de le faire jurer, soit de manière générale. Si je ne peux pas vous prendre et vous commencez à vous soupçonner peut-être que vous me devez mille shekels, vous m'avez endormi, volé mille shekels, je ne peux pas le faire. Faut Il Faut qu'il y ait une certaine interaction entre nous, un certain, d'accord, un certain rapport entre nous. Khachamim ont toutefois instauré dans certaines situations qu'on a la possibilité de jurer, de faire jurer l'autre, d'accord. En l'occurrence donc, celui qui travaille pour moi. Ça, pour le moment, c'est une évidence, il n'y a pas tellement eu de grands khidush, mais le khidush, il est ensuite, dans la suite. On va revenir sur ce début de la une fois qu'on aura vu la suite, en fait. Rabel -yézer, Yézer, enseigne, Afilu Al-Pilka, val Isata, Rabbi me dit que je peux même faire jurer une femme, Al-Pilka, sur son pélaire, son pélaire, c'est son métier à tisser, soit ce qu'elle travaille pour la maison, je peux même la faire jurer, ou encore val isata ou encore la pâte qu'elle fait, soit en fait... Selon Abelézer, c'est simple, un homme a la possibilité de faire jurer à sa femme que même pour l'entretien de la maison, qu'elle entretient la maison de manière euh, honnête et propre, sans deux fois lui faire disparaître de l'argent, sans se permettre des petits écarts, d'utiliser l'argent pour se faire euh, donner à quiconque. Ouais, il y a d'ailleurs bien clair comment est-ce qu'on gère un budget dans une maison entre la femme et le mari. Le mari a le devoir, on verra, verra d'ailleurs plus tard, que le mari a le devoir de lui donner une certaine somme, on a même évoqué déjà quelques fois, de donner, ouais, on l'a déjà évoqué, qu'il doit lui donner une petite somme pour ses petites dépenses, c'est le devoir du mari, mais au-delà, la femme, elle ne fait pas ce qu'elle veut avec l'argent du mari. Et même mieux que ça, même quand elle travaille et qu'elle gagne l'argent, ce qu'elle gagne, ça appartient au mari. Le mari a des devoirs, à lui donner à manger, à la vêtir, bien sûr, bien évidemment. Mais il ne lui donne pas sa carte de crédit et qu'elle fasse ce qu'elle veut avec. Ça, c'est un principe de base. Maintenant, de ce fait, euh, imaginez maintenant une femme qu'elle s'est mise maintenant à faire. 3 kilos de pain, mais en fait, parce qu'elle a envie de donner un kilo à sa voisine qu'elle qu aime tellement. Et moi, je ne suis pas d'accord, qu'elle lui donne un pain, mais qu'elle lui donne pas un kilo entier. Et elle lui donne un kilo toutes les semaines à la prise naturelle sans me tenir au courant. Elle vole de ma propriété pour en faire des choses que je ne suis pas d'accord. Donc maintenant, est-ce que j'ai le droit de faire jurer ma femme de temps en temps Je dis, rien, je t'amène au type je vais vérifier que tout ce que tu fais, c'est propre, il n'y a pas d'embrouille. Ce n'aura les air, je peux le faire. Je prends ma femme, je l'amène au Beddin, je lui dis, écoute, la dernière fois quand tu as fait les courses, euh, tu m'as dit que tu avais un oeil pour euh, 1200 shekels, hein Jure que tout ce que tu as dépensé, c'était pour moi. Et que tu n'as pas eu, euh, t t as eu un gros coup de cœur pour euh, son frère qui est en difficulté de lui acheter euh, 300 shekels de viande et de lui, lui envoyer. Je peux la faire jurer selon Rabbi Lézère. Selon Chachamim maintenant on revient en arrière. Donc ça, c'est selon Rabbi Khachamim, ils ne sont pas d'accord sur ça. Un homme, il ne peut pas faire jurer sa femme sur l'entretien de la maison. Ça n'existe pas. Sinon, ça va devenir infernal ça va être le feu entre eux, ils c'est pas, pas une manière, tu vas avec ta femme et tu vas te jurer, jure-moi que tu ne m'as pas volé de l'argent. C'est pas une manière. Quand tu donnes des fonctions à ta femme, que maintenant elle va te jurer ton affaire, elle va te gérer ton affaire, et ton épicerie ou quoi que ce soit, alors là, on peut entendre qu'il y a un rapport d'employé, de patron, et dans ce cas-là, tu dis, écoute, c'est naturel qu'un employé, il se fasse des petits écarts de temps en temps, il dit ça va, et, et donc dans ce cas-là, tu as le droit de le faire jurer. Mais au-delà, tu n'as pas le droit, maintenant, le chidouj de la Mishnah, en fait, pour, te, pour ta nakama, c'est de me dire qu'une fois que tu la feras jurer sur, lorsqu'elle est épicière ou lorsqu'elle gère tes biens, que tu la feras jurer que tout a été honnête, que tout a été propre, dans ce cas-là, tu peux le faire ce qu'on appelle un Gilgul je vois hein. C'est une règle qui existe en général dans les l'chot-jouwa, que si déjà je te fais jurer sur une chose, je suis en train de faire. Il y a toutes sortes de situations. On n'a pas, pas le droit de faire jurer, je vous ai déjà dit qu'on n'a pas le droit de faire jurer quelqu'un sur n'importe quoi. Je sais pas le droit de vous prendre et de vous dire, hey, jure-moi que tu ne dois pas mettre le chèque. Maintenant, si toutefois, on a déjà eu, pour une autre histoire entre nous, j'ai un droit sur vous de vous faire jurer parce qu'on a une affaire entre nous, que de toute façon vous devez jurer, alors là, j'ai la porte ouverte pour faire un Gilgoul, je vois. Je vais déjà vous faire, vous retourner, une, une, une, un autre, un autre je, je vais vous donner un autre, ça, vous, vous assermenter, vous faire jurer sur une autre histoire. Vous avez compris comment ça se passe, un Gilgoul, je vois Si déjà j'ai la porte ouverte, j'ai un droit de faire jurer Réouven sur cette histoire-là, alors, c'est déjà, jure-moi aussi, sur une autre histoire qu'on avait entre nous, où je n'avais pas de droit de le faire jurer. Selon ce principe, selon Tanakama, je n'ai pas le droit de faire jurer ma femme sur l'entretien de la maison, qu'elle m'a pas endormi des biens par-ci, par-là. Mais si déjà, ça a été mon employé, que maintenant je suis en droit de la faire jurer, alors j'ai le droit de le faire jurer aussi. Si déjà, assure-moi que l'entretien de, de la maison, je le fais proprement, d'accord ça, c'est ce la Chachamim. Elle a la établie comme On ne fait pas jurer sa femme sur l'entretien de la maison, mais si toutefois on a autre, une autre occasion de la faire jurer, alors on pourra lui ajouter d'assurer que, que pour l'entretien de la maison, pour tous les frais de, de, du coup, au quotidien qui est là-bas, qui n'y ait pas eu d'écart, que tout est, tout est propre et transparent. D'accord C'est tout pour aujourd'hui. C'est une journée pleine de la Chachamim. C'est